Salut à toi, je suis Patrick Régulier Je suis le traîneur français le plus demandé dans toute l'Asie et notamment en Chine où je reste depuis 12 ans J'ai une des plus grosses communautés de basketteurs en Chine, en ligne qui compte plus de 6 millions de joueurs Chaque année, j'ai plus de 2000 joueurs qui viennent me voir personnellement pour que je les entraîne et pour s'améliorer et pour être beaucoup plus performant sur le terrain et dans la vie de tous les jours Par contre, ce si n'a pas toujours tel cas et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer comment je suis passé d'un joueur perdu au traîneur numéro 1. De Paris, ma ème J'ai joué professionnellement pendant 8 ans. J'ai joué en Angleterre, Hong Kong et j'ai fini par la Chine. À l'âge de 28 ans, j'arrête tout. Je prends ma retraite. Il faut savoir à ce moment-là, je aucune idée. Je ne savais pas ce que je vais faire. Je ne voulais pas forcément rester en basket. Et un truc qui est sûr, je n'avais pas du tout l'intention d'être traîneur. Et un jour, il y a un joueur qui me contacte. Et qui me demande est-ce que je peux l'aider euh, à être le plus performant possible parce qu'il va aller euh, étudier aux States et il veut un coup de main pour être, euh, voilà, pour, pour être performant lors des essais. Moi je dis ok, j'ai trois mois devant moi et je commence à entraîner. Un jour, il y a deux Chinois qui, qui regardent nos sessions et qui viennent me voir après et qui m'expliquent voilà, euh, ils aiment bien comment je coach. Ils vont ouvrir une académie à Shenzhen. Et qu'ils aimeraient bien que, que je prenne part du projet. Donc voilà comment je suis devenu traîneur. À ce moment-là, j'étais loin d'être numéro 1, loin de ça. J'étais même numéro moins 1. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'ai besoin de connaissances. Je ne sais pas comment. Je sais comment jouer au basket, mais je ne sais pas comment enseigner le basket. Six ans après, je suis le traîneur numéro 1 en Chine et dans l'Asie. Qu'est-ce qui s'est passé en six ans Très simple. Je me suis entouré de personnes beaucoup plus performantes que moi, des personnes beaucoup plus excellente que moi, j'ai cherché à être excellent, je voulais être performant dans mon domaine. Et le seul moyen de pouvoir réaliser tout ça, c'est de trouver des gens qui ont beaucoup plus de succès que moi, il faut que tu joues quelqu'un qui soit plus fort que toi. Il y a une phrase qui dit, on est la moyenne de cinq personnes qui nous entourent. L'influence des gens qu'on entoure de soi est très importante et c'est pour ça que j'ai voulu, avec David, créer ce cercle pour faire en sorte que toi tu t'entoures des bonnes personnes et que tu puisses avoir du succès et être plus performant dans ta vie et ton domaine. J'espère te voir bientôt. Ciao.